Bonjour à tous, on est le 19 février 2021. Je suis à la fin de la journée. Déjà, ma femme qui avait vu ma première vidéo m'a dit que j'avais l'air fatigué ce matin. Bien, c'était le cas. J'étais très, très fatigué. J'ai pas dormi beaucoup euh, pour me préparer à cette première manifestation à Québec. Euh, originellement, j'étais supposé d'aller euh, à Ottawa et euh, Steve, avec qui j'étais, lui et sa famille, euh, ont changé le trajet pour aller euh, à, à Québec. Euh, quand même, ce, ce, ce, ce, Québec Ottawa, euh, c'est la même chose, c'est pour le même combat, c'est pour euh, nos droits et libertés ici au Québec, comme euh, j'ai eu beaucoup de commentaires de la part des Français et des Belges euh, ce matin dans ma première vidéo, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui nous regardent en ce moment au Canada, Mais ben, euh, il m'a paru bon, même après cette grande journée de, de, euh, de trajet, avec une très belle journée, là, en passant, là, j'ai pas souffert du tout, du tout, mais quand quand même une journée euh, assez euh, euh, fatigante, mais beaucoup, beaucoup de bonnes émotions. Ce que je voudrais vous montrer tout simplement ce soir, c'est euh, la conclusion de cette journée-là, qui a été euh, quelque chose de très bien. Et euh, en passant, j'ai eu l'occasion de jaser, de discuter avec beaucoup de personnes, donc avec euh, certains policiers. Euh, ce fut très cordial. Euh, j'ai discuté à peu près une vingtaine de minutes avec deux euh, policiers. Euh, on a parlé un peu de ce qui concernait la légalité... La, ben, non, pas, pas de la légalité là, de, de la manifestation, parce qu'on a le droit de manifester, et eux, eux le reconnaissaient tout à fait. Euh, mais c'est surtout la, la, la manière d'agir. Euh, J'ai parlé un peu d'Ottawa, parce que où, vu qu'on était à Québec je voulais quand même mentionner le fait qu'à Ottawa il y avait des fusils mitrailleurs que les policiers euh, prenaient et moi je, je, je suis quelqu'un qui aime beaucoup euh, discuter jaser donc euh, j'ai eu le privilège de jaser avec euh, ces policiers là et je leur recommandais euh, ça vaut peut-être rien mais euh, c'était très très cordial je leur recommandais de quand même être très très euh, tolérant envers les manifestants parce que ce que j'ai vu euh, à Québec ce fut simplement une démonstration euh, d'une de, de, manifestation très, très, très paisible. Il y a eu beaucoup de, de joie, beaucoup de... Euh, de convivialité. Euh, je vois vraiment pas euh, rien, rien de violent dans tout ce que j'ai vu. Je vous le dis, je peux en témoigner avec mes yeux, avec euh, ce que j'ai vécu, parce que souvent les médias traditionnels, même pour ceux qui m'écoutent euh, au Québec, les médias traditionnels nous rapportent à peu près n'importe quelle nouvelle. Mais moi, je l'ai vu de mes yeux. Il y avait absolument aucune euh, euh, animosité dans cette manifestation-là. Au contraire, beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes âgées, beaucoup de entre deux. Euh, J'ai eu l'occasion de jaser, justement, avec euh, des personnes d'une de, de, euh, certaine âge là, qui, qui étaient là pour, justement, appuyer euh, la, la liberté ici au Québec. Donc, puis, euh, tu sais, souvent, on, on s'est fait dire désidenter tout ça. Vraiment pas. C'est toutes les, les classes, les couches de la société. Donc, euh, c'est tout à fait des mythes, là, ce qu'on a entendu. Euh, ce que j'ai vu, c'est quelque chose de beau. Euh, vous allez voir, je vais vous présenter, ça, ça va, il n'y aura pas d'économie hein, ce soir, vous comprenez bien. Donc, je, vous, je vais vous présenter tout simplement. Euh, trois vidéos euh, qui vont un peu euh, euh, brosser le, le, le, le, la journée là, de ce que j'ai vécu là-bas à, à, à Québec. Et probablement, euh, pour vous mentionner que euh, la semaine prochaine, je serai probablement à Ottawa. Euh, je ne suis pas sûr. On est en train d'organiser ça. On se rendrait à, à Ottawa si ce n'est pas terminé. Ce euh, serait heureux qu'on ne s'y rende pas parce que ce serait peut-être terminé. Mais... De, de, de là à avoir des craintes, là, je ne pense pas. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont, à, qui sont là présents et qui euh, veulent tout simplement que ces mesures liberticides cessent. Donc, euh, ils ne sont pas là pour euh, la cause ils ne sont pas là pour euh, faire du grabuge, ils sont là tout simplement pour euh, une avoir faire une manifestation paisible à, afin que toutes les mesures euh, liberticides euh, euh, qui ont été instaurées, soit par le gouvernement du Québec, soit par... Trudeau, soit par Legault, soit par Trudeau, se termine tout simplement. Donc, euh, euh, on va commencer avec euh, la première vidéo. Euh, J'ai eu euh, une petite ennui technique. La première vidéo, c'est tout simplement lorsqu'on est arrivé et euh, on marchait, là, euh, on était près du Parlement, on n'était vraiment pas à, ben, à l'Assemblée nationale, on n'était vraiment pas arrivé à l'Assemblée nationale. J'ai pris mon téléphone, j'ai voulu faire un live, ma batterie était presque terminée, donc c'était une petite vidéo de quelques secondes. De moins d'une un, minute, euh, mais quand même, je l'ai mis là. Ça, c'est la première vidéo. Deuxième vidéo, c'est la vidéo de Steve. Steve qui était avec moi, Steve Lausier qui était avec là, avec moi, avec sa famille, ses, ses enfants et euh, son épouse. Donc, on a eu du très bon temps ensemble. C'était vraiment convivial d'être ensemble. Euh, et euh, Steve fait comme un... Petit reportage de ce qu'il vivait. Parce que moi, mon téléphone était complètement déchargé. Donc, Steve a poursuivi en, en faisant ce, ce petit live-là là, qui explique. Là, on était dans le, le, le centre là, de. Euh, on pouvait même pas se rendre où, où les. Euh, parce qu'il y avait des personnes qui étaient. Ben, on avait tout installé un système de son. Tout ça, on pouvait même pas se rendre là parce qu'il y avait trop de, de monde. Euh, écoutez, euh, c'était full. Si euh, les médias vous disent vous disent qu'il y avait 10 personnes, c'était VA, Radio-Canada, peu importe. Non, non, non, c'était fou. On avait de la difficulté à se déplacer. On était juste de, devant l'Assemblée nationale. C'était festif, c'était beau à voir. Et la troisième vidéo, euh, on est retourné, euh, avec la famille, puis ça. on est retourné dans le camion, et euh, Steve a dit, euh, on est allé sur René-Lévesque, je crois, on s'est promené. Moi, j'ai mis mon téléphone, tout simplement, et vous allez voir le... le, le, le euh, comment les gens nous ont accueillis. J'ai tout simplement euh, j'ai demandé à Steve d'ouvrir euh, sa fenêtre j'ai placé mon téléphone j'ai enregistré la vidéo, ça dure 7 minutes vous allez voir les gens comment euh, on a été accueillis. Donc euh, c'est pour vous dire que dans le fond la désinformation est encore là peut-être dans les médias euh, traditionnels euh, je parle ici au Québec un peu partout aussi euh, sur, euh, dans la province mais aussi euh, en, en Europe, euh, moins aux États unis parce que quand même on a rapporté quelques, quelques événements qui étaient quand même euh, pertinents mais pour vous dire que ce qui se passe ici c'est euh, vraiment une ma manifestation de joie avec les policiers il n'y a aucun problème moi je disais euh, bonjour à tous les policiers il y en a beaucoup beaucoup qui étaient surpris à un certain moment donné je marchais il y avait à peu près une dizaine de policiers défilés à côté de la foule et il n'y a pas de il n'y a pas d'agressivité rien moi je disais bonjour bonjour monsieur bonjour monsieur l'agent euh, euh, et eux étaient comme me surpris, me faisait des sourires. Je vous le dis, là, je, je vous en témoigne personnellement. Là, donc, c'est n'est pas ce que vous allez voir dans les médias. Moi, personnellement, j'ai été euh, très gentil avec les policiers et ils on, ont été très gentils avec moi. Il n'y avait aucun signe d'agressivité. Les policiers étaient là pour euh, faire leur travail. Il y avait une personne qui était un petit peu agressive envers euh, les policiers. J'ai parlé avec deux policiers pendant 20 minutes de temps et euh, les, la personne était là, un peu agressive, avec un euh, ton... Je comprends son agressivité. Ça, je comprends peut-être qu'elle est fatiguée de tout ce qui se passe, de toutes les directives qu'ils peuvent avoir, mais moi, j'essayais quand même d'avoir une note positive. et J'ai discuté avec une, une vingtaine de minutes, je ne vous mens pas, avec les, les policiers. On était à un endroit où on pouvait aller uriner, donc il y avait du monde qui attendait. Et il y avait beaucoup de policiers là, mais deux policiers, et c'était très, très convivial. Et je voulais tout simplement leur parler de, de cette liberté qu'on a de manifester. Ils sont très, très au courant qu'on est libre de manifester. Euh, on n'apprend pas à un singe à faire des grimaces. Ils savent très bien ce qu'ils font là. En tout cas, ceux que j'ai rencontrés savaient très bien euh, pourquoi ils étaient là. J'ai parlé justement des fusils mitra mitrailleurs qu'il y avait à Ottawa, que je trouvais c'était un peu agressif comme démarche de, de, de se présenter avec ça. Là. Euh, non, ils m'ont expliqué que dans le fond. Dans le... En tout cas, peu importe là, ce qu'ils ont dit, pas j'étais pas là, mais je leur ai recommandé fortement, tout le moins à Québec, euh, d'être pacifique avec les gens et de continuer. Peut-être que ça ne portera pas beaucoup. Là. Je ne suis rien moi dans tout ça, mais je voulais leur, leur dire euh, de, de, justement de, de vraiment être paisible dans une manifestation paisible. Et la personne qui était un peu agressive est partie. Euh, et après, j'ai parlé au policier, j'ai dit, c'est pas le monde qui représente cette personne-là. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont comme, comme moi, qui ont une, une, une approche très paisible et qui veulent tout simplement manifester de manière pacifique pour euh, euh, nos droits. Euh, on a le droit de manifester au, au Québec et au Canada. Et donc, euh, je vous incite à, à regarder mes trois petites vidéos, euh, ne pas regarder le média traditionnel. Il y avait des caméras, des grandes, des grosses caméras, il n'y avait pas rien d'écrit dessus, ni TVA, ni Radio-Canada. Probablement, c'était des, des, des journalistes, des jeunes là, qui essaient. Espion, là, pour filmer un peu ce qu'il y avait, mais euh, vous n'aurez pas euh, ce que vous, allez, vous avez vu probablement sur beaucoup de réseaux sociaux aujourd'hui, mais moi, j'étais là. Donc, euh, je peux vous témoigner de ce que j'ai vu et c'est très, très paisible. Et comme je vous dis, je vais faire une invitation à tous mes contacts, mes amis, probablement, ce n'est pas organisé encore, euh, je vais monter à Ottawa la semaine prochaine avec Steve encore et avec d'autres personnes. Donc, je euh, euh, je, vous a, je vais vous en parler euh, dans la semaine. Donc, euh, je vais mettre mon écran assez, euh, assez grand et vous allez constater pour vous-même, écoutez, je ne suis pas un professionnel pour filmer. Euh, comme je vous dis, le premier petit clip, c'est 57 secondes, c'est lorsqu'on est arrivé. Le deuxième, c'est Steve qui fait une petite démonstration. Je pense que c'est 5 minutes. Et la dernière vidéo, c'est 7 minutes et on va terminer avec ça. Donc euh, je vous laisse regarder ça et on va se revoir très très bientôt pour des nouvelles vidéos, c'est ce cette semaine il faut parler aussi d'économie parce que cette semaine euh, on voit que les marchés commencent beaucoup à subir de la faiblesse du fait des déclarations de la Fed, qui est, la Fed veut remonter les taux et euh, encore probablement c'est du bluff, mais on va voir tout ça cette semaine, Donc, je vais préparer une vidéo là-dessus, mais je vous laisse avec euh, mes trois petites vidéos. Tout le monde. On voit. On est unis pour la cause. On fait un des drapeaux, tout le monde. Yeah! Vous êtes vus par les amis de la France aussi, là. On va pas oublier. Là. Freedom. Freedom, liberté. Oui. Wow. <rire> ouais, c'est ça, je vois. Et on va marcher un petit peu par là. Et ici, c'est la belle capitale de Québec. Mmh. Okay. Euh, la deuxième vidéo, comme je vous le dis, c'est la vidéo de Steve qui va commenter lui-même euh, cette vidéo-là. Euh, c'est un petit clip de 4 minutes. Euh, et la dernière vidéo, je vais vous le dire d'avance, euh, c'est euh, filmé tout simplement euh, euh, comme ça. Euh, euh, Alors ah c'est sur. excusez, euh, je me reprends. Sur cette vidéo-là euh, que Steve a fait, vous allez voir, il euh, euh, y a quelqu'un qui jase avec euh, une, euh, un monsieur avec un un habit florescent orange, là, bien, la personne qui jose avec, c'est moi. Donc, euh, c'est tout simplement pour vous dire ça. Et la dernière vidéo, c'est lorsqu'on passe dans le convoi avec euh, beaucoup, beaucoup d'amour. Donc, on regarde ça. Bonjour, bonjour tout le monde. On fait un petit direct euh, de Québec à l'Assemblée nationale, euh, à nationale euh, de, de Québec pour manifester... Euh, contre les, les mesures sanitaires et euh, cet état d'urgence-là qui, euh, qui s'étire euh, depuis, depuis deux ans maintenant, presque deux ans. Euh, donc, euh, bon, c'est comme si que le gouvernement euh, veut euh, établir l'état d'urgence de façon perpétuelle. Et c'est contre euh, cette, cette, cette, cette décision-là. donc oui ça fait du bien et puis euh, comme on a vu là euh, dans les conférences de presse ils ont dit qu'ils n'étaient pas pour enlever euh, l'état d'urgence qu'ils voulaient continuer euh, à prendre des décisions de façon unilatérale sans passer par euh, sans passer par l'assemblée euh. donc euh, et puis on parlait aussi du passe vaccinal qui voulait le mettre euh, qu ils veulent se garder cette carte-là pour contrôler et décider pour les gens. Donc, il faut, euh, il faut mettre fin à ça. Donc, le peuple euh, rejette, le peuple est en train de, de mentionner qu'il rejette cette, euh, cette façon de gérer l'eau. Donc, une belle foule, on vous, euh, vous invite à venir faire votre tour dans les manifestations. Venez euh, participer. Venez participer aux rencontres, c'est vraiment intéressant. Et puis, euh, on se rend compte qu'on n'est pas seul. Donc, euh, un gros bonjour et à la prochaine. On, on se revient pour un prochain live. Euh, Peut-être que je peux vous décrire en même temps ce qui s'est passé. Euh, c'est ça, là, ça se trouve être le, le dernier clip. Là. Euh, je vais essayer de moins parler possible. Euh, vous dire qu'on était sur, euh, je pense, c'est René Lévesque. On est passé là, il y avait une foule pendant sept minutes de temps, et ça, c'est euh, un endroit là, euh, euh, près de l'Assemblée nationale, mais c'est une route et on voit ce qui se passe. Il y avait des policiers qui étaient là. Tout était très, très paisible. Euh, J'ai eu des problèmes techniques, là, vous voyez un peu. J'ai re, re, re, re, rechargé ma, mon téléphone et les personnes étaient très gentilles avec moi. Ils savaient que je filmais, tout le monde. Vous allez passer en France! Je vous ai dit que vous allez passer en France! <rire> Là, on est arrêté là parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de, de voitures euh, sur la route. Donc, euh, on continue, mais euh, on n'est même pas dans le vif du sujet. On va voir encore plus de, de monde, de camions, on va voir des camions, on va voir... Euh, et puis, il faut préciser que sur place, là, il y a quelques camions qui ont pu passer. Il y a beaucoup, beaucoup de camions qui n'avaient pas la possibilité de passer. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas vu autant de camions qu'on voulait, mais il y en avait beaucoup. Et euh, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de, euh, de tolérance, beaucoup de... de euh, ben, comme je vous dis, de la joie de vivre, là. Euh. Des policiers qu'on voit aussi de temps en temps, là. Pas eux autres, mais vous allez voir. La vidéo est pas claire, claire, mais regardez. On, on... Lorsque j'ai mis mon téléphone pour filmer, là, euh, tout le monde me regardait et tout le monde était euh, joyeux. Là, on arrive dans le, le, le gros là, du, euh, de la manif là, sur cette route-là. Là. <rire> Je me sentais comme si j'étais le pape. <rire> tout le monde m'envoyait la main. J'envoyais presque la main avec mon, mon téléphone d'une main et le salut de l'autre. Et tout le monde regardait ça. C'était joyeux. C'était... Euh, vraiment quelque chose et tout le monde euh, approuvait euh, de se faire filmer il euh, n'y avait aucun problème donc euh, c'était un beau moment je pense que c'est c'est important de partager autant les vidéos que vous pouvez avoir, regardé un policier ici, euh, très paisible, là, il n'y avait pas de problème. Euh, je pense que c'est important d'être présent à ces convois, à ces, euh, ben, ces convois de la liberté-là. Il faut être présent, regarder les policiers, il n'y avait rien de, de sauvage là, tout était très bien. Il faut être présent pour justement vivre ça. Là. Lorsque vous pouvez regarder les enfants, euh, c'était très familial, très festif. Euh, il faut être présent à ces euh, manifestations-là, des manifestations de paix, euh, pour justement, euh, euh, ben, pouvoir justement filmer ces moments-là, les partager. Vous voyez, il y a à peu près euh, toutes sortes de personnes dans le convoi. Donc, euh, c'est important de manifester, euh, euh, de se manifester dans, dans ces manifestations-là, d'être présent et surtout de les, les partager euh, au plus grand nombre pour que les personnes puissent comprendre qu'est-ce qui se passe autant à Québec qu'à Ottawa. Regardez, drapeau américain, drapeau canadien, drapeau québécois. Un peu plus petit nombre, mais euh, quand même, mais drapeau canadien, oui. C'était une... F... Euh, ça, ça, ça, ça, ça se terminait pas. Regardez ici, des camions, là. Euh, les policiers sont encore là. Très paisibles. Euh, on est le camionneur qui nous fait un, un bip-bip parce qu'on passe. Euh, ah non, je vous le dis, <rire> c'est comme si on se connaissait euh, tout le monde là-bas. Donc, euh, on est sur la même longueur d'onde, euh, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de, euh, de convivialité. Euh. Écoutez, c'est durant ces minutes de temps qu'on euh, qu a passé sur cette rue-là où il y avait plein, plein de monde. Et ça, euh, la, l'autre endroit où, ce que, où euh, Steve a filmé, là, on ne parle pas de la même endroit là, du tout, du tout. Vous voyez, c'est simplement ça, c'est sur René Lévesque. Euh, Puis on est des simples passants. Nous, euh, Écoutez, je ne suis pas le pape, là, ils n'ont pas fait une manifestation pour moi. Et les personnes euh, me regardent avec mon cellulaire, me, me, me considèrent comme quelqu'un de... Écoutez, c'est extraordinaire. Et ça, on parle, regardez les tracteurs. on, on ne parle même pas du, euh, de l'endroit où on était, là, euh, en face du Parlement, là, où euh, les personnes étaient là et il y avait des personnes qui donnaient des discours, tout ça. Donc, euh, euh, c'est gros. C'est gros. Et puis, euh, euh, je ne sais pas, ben les médias, de toute façon, n'écoutez pas ce que les médias vont dire, comment qu il y avait de personnes. Ils vont vous dire qu'il y avait une quinzaine de personnes. Euh, mais la réalité, je sais pas, je, je ne peux pas faire le décompte, mais écoutez, pendant 7 minutes de temps, euh, simplement sur cette petite artère-là, regardez. Euh, sur cette petite artère-là, regardez ce que vous vivez. Euh, pensez euh, à un autre, le plus grand groupe, là, est juste devant le Parlement et avec euh, les orateurs, tout ça. Donc, euh, écoutez, <rire> c'est extraordinaire. Donc, euh, on va terminer là-dessus. Yes. On va terminer là-dessus et euh, cette semaine, on refait des autres vidéos. Euh, dans le but de vous tenir au courant un, dans un premier temps, et aussi parler de ce qui peut se passer au niveau des économiques, parce que comme vous le savez, euh, ça va pas très bien en ce moment au niveau euh, des bourses. On, on se revoit euh, très très bientôt pour de nouvelles vidéos.